Amina Touré, merci de vous asseoir avec nous. J'aimerais pour une première question revenir sur quelque chose que vous avez dit, puisque vous étiez sur scène tout à l'heure. Vous avez parlé de ces personnes qui se sentent laissées au bord du chemin, euh, y compris dans les pays développés, vous avez dit. Comment vous l'expliquez-vous Je pense que le système économique le plus largement partagé qu'on appelle le capitalisme, a aussi euh, voilà, ces, ces effets-là euh, et il gagnerait d'ailleurs à être beaucoup plus inclusif. Euh, vous avez eu par exemple en France la crise des gilets jaunes, euh, vous avez eu la réaction euh, également en Grande-Bretagne avec ce Brexit. Euh, je crois que c'est l'expression aussi d'une couche de la population qui ne bénéficie pas euh, de manière euh, équitable de ce développement qu'on affiche et qu'on voit partout. Et c'est ce qui se passe aussi au niveau international, avec euh, beaucoup de pays, euh, j'ai cité l'Afrique, c'est 54 euh, pays au total, en tout cas au niveau de l'Union africaine. Euh, ce sentiment est, est très partagé par notre jeunesse, puisque l'Afrique est un continent jeune, que bon, euh, on est dans, ces, euh, voilà, dans, ces, dans ce système international, mais ce système n'est pas juste et équitable pour nous. Et c'est vrai, puisque... Euh,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 des débats. Et aujourd'hui, l'avènement de la, de la Chine euh, ouvre aussi des perspectives pour ces pays, euh, pays africains-là, incontestablement. La Chine a pu réduire euh, son taux de pauvreté dans une période très très courte, euh, à une vitesse jamais vue auparavant dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est ce que l'Afrique aimerait faire très très rapidement, euh, la Chine a pu mettre en place euh, son industrialisation, ce qui lui a permis de créer de la richesse, de prendre en compte ses politiques de développement social, c'est exactement ce que l'Afrique veut faire. Alors, si aujourd'hui le reste du monde, l'Europe notamment, euh, souhaite euh, voilà, développer des relations euh, équitables avec l'Afrique, la, avec euh, c'est le moment. Sinon, aujourd'hui, il y a euh, un aéropage de partenaires euh, potentiel ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans, euh, notamment avec, euh, avec le Brésil, avec euh, la Chine, l'Inde, euh, l'Afrique du Sud, etc. Euh, donc le monde a changé, mais j'ai le sentiment que les puissances traditionnelles ne s'en rendent pas compte, ou en tout cas elles s'en rendent compte, mais très très lentement. Donc il faut un changement de paradigme. Euh, vous savez, le monde a été secoué euh, euh, il, y a, il, y a, il y a deux, trois ans, avec euh, euh, voilà, tout ce, tout ce, toute cette culture euh, anti-colonialisme euh, voilà, ou néocolonialisme, euh, etc. Après la mort de cet Américain qui a été tabassé par la, par la justice, euh, enfin par les policiers américains, cela a entraîné, euh, comme on dit, cela a réveillé, plutôt, ou a révélé au monde euh, justement ce sentiment euh, d'injustice dans beaucoup de parties du monde. On a déboulonné euh, des, des, des statuts d'esclavagistes euh, euh, voilà, dans plusieurs pays euh, européens. Euh, ce de, cette demande de justice et d'équité s'est euh, affirmée par des mouvements massifs, soutenus par les jeunesses, les jeunesses aussi bien occidentales qu'africaines. Donc il y a cette volonté de redéfinir un monde euh, plus juste, plus équitable, et notamment en direction de l'Afrique, qui a beaucoup souffert d'agressions de, de, de, de, et, et de brutalités au cours de son histoire. Donc ça, il faut quand même que euh, ce débat-là, on le, on le pose et on le mène et qu'on trouve surtout des solutions. La jeunesse africaine veut participer à, à, ce, à ce, cette conversation mondiale. Euh, elle, veut, elle veut contribuer, euh, y compris en termes de, de contribution pour trouver des solutions pour le, le changement, changement climatique, je pense. Bien sûr. La question du changement climatique, c'est aussi une question de justice et d'injustice, je dirais. Comme le GEC le rappelle voilà. à chaque fois, ah ben oui, d'ailleurs, rien ces rapports. Fait. Alors, si rien n'est fait, comment veut-on aller vers un monde, euh, vers un monde meilleur L'Afrique est le continent qui pollue le moins euh, et qui souffre le plus des conséquences du, du changement climatique. Dans la conversation, les solutions, c'est de bannir les énergies fossiles. Mais par exemple, un pays comme le Sénégal qui vient de découvrir du gaz, on ne va pas lui demander de ne pas utiliser les revenus du gaz. Ça n'a pas de sens et le Sénégal ne le fera pas, de toute façon. Donc, il est temps que l'on puisse avoir une conversation raisonnable, parce que ça a l'air un peu schizophrénique. Tout <rire> voilà. à fait, tout à fait. Et, et, et ça, euh, c'est le monde dans lequel nous vivons. Euh, ce ne sont pas des positions extrémistes que j'ai, c'est des positions généralement partagées euh, sur le continent africain, par notre jeunesse. Et ce qui a tout à fait euh, voilà, le droit de, de, de se développer, d'améliorer de, de, ses conditions de vie et de mettre le continent sur une rampe euh, voilà, de développement durable. Et qu'est-ce qu'on qu qu dit euh, en Afrique quand on entend la décroissance, la fin de l'abondance, qui sont quand même des, euh, des expressions qu'on entend de plus en plus souvent dans des pays développés, y compris en France ben Oui, mais nous, nous n'avons pas eu d'abondance. Au contraire, euh, voilà, les ressources que nous avons eues, nous considérons que... Quelque part, une bonne partie nous a été volée, hein, ça, il faut le dire, c'est très, très clair. Donc, l'abondance, ça s'est passé dans le Nord. Mais justement, nous, nous sommes en train de construire, euh, justement, des économies qui seront peut-être plus équitables, parce qu'il faut apprendre aussi euh, des autres pays, avec plus de participation des femmes, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est 51% de la population. Euh, des stratégies de développement durable qui tiennent compte, justement, de la question climatique, mais également... Euh, euh, des politiques inclusives qui ne laissent pas euh, voilà, au bord de la route des cohortes importantes, comme on le voit dans certains pays développés, euh, en référence aux États-Unis notamment, où l'accès même en à la sécurité euh, voilà, euh, médicale est un problème, l'assurance médicale est un problème pour un pays aussi riche. La Chine, je l'ai dit, est encore considérée comme un pays euh, en voie de développement, mais euh, c'est assez particulier. La Chine, c'est quand même, euh, en termes de volume, la première économie mondiale, ça qu'on le qu'on le veuille ou, ou, ou, ou pas, et ça n'a pas d'importance d'ailleurs pour les Chinois, euh, mais encore une fois, c'est un modèle auquel on pense en Afrique. Et très très sérieusement, d'abord parce que c'est des partenaires importants qui sont beaucoup plus liquides que nos partenaires traditionnels, plus d'argent que toute l'Union Européenne réunie. Euh, c'est également un, un pays, comme je l'ai dit, qui a, qui a pu baisser euh, la, la pauvreté de la population chinoise dans un temps Très, très, très court. C'est ce qu'on veut faire aussi en Afrique. Donc, euh, si euh, voilà euh, les pays de l'OCDE voient la Chine comme un concurrent, etc., ben nous, nous les voyons comme des partenaires tout à fait acceptables euh, qui, euh, dans euh, voilà, notre parcours de développement, peuvent avoir euh, euh, voilà, une utilité importante. Euh, évidemment, nous sommes ouverts à tous les partenariats, les partenariats traditionnels qui doivent se réformer. Ça également, il faut que ce soit très clair. Euh, maintenant, la technologie, euh, l'investissement est plus abordable pour les pays africains et on va faire euh, notre shopping euh, en tenant compte de nos propres intérêts. Ça, c'est important. Et je pense qu'il est important également que nos partenaires euh, européens et occidentaux Sois le conscient. comprennent. Euh, mmh. Et cela, ça se fait à travers des discussions comme celles qu'on est, est en train d'avoir aujourd'hui au World Policy Conference.